Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis à La Laguna ici, ancienne capitale de Tenerife, donc dans le nord de Tenerife. Je suis dans une des rues commerçantes de La Laguna. Comme vous voyez, il y a, il y a pas mal de, de personnes qui viennent ici se promener, surtout quand il fait très beau comme aujourd'hui. C'est un endroit très agréable où il y a beaucoup d'ambiance. Donc, c'est un endroit euh, vraiment que je vous recommande si vous venez ici à Tenerife. Donc, et particulièrement dans, dans le nord de Tenerife, c'est une, euh, une ville euh, très ancienne. Donc, vous trouvez des, des maisons rénovées du 16e, 17e, 18e siècle. Donc, c'est vraiment un, un endroit que je vous recommande de visiter. Dans cette euh, vidéo, je voudrais répondre à la question, euh, pourquoi il est intéressant de trader en antique lorsqu'on veut faire du scalping. Eh bien en fait, euh, le tick est l'unité, la plus petite unité euh, de trading, donc qui est indépendante du temps. Donc les tic correspondent réellement au nombre de transactions qui vont se faire. Donc si vous avez une bougie en tick, c'est parce qu'il y a X transactions qui se sont créées et vous pouvez une, avoir une bougie donc, qui se forme très rapidement ou une bougie qui se forme. Euh, plus lentement, mais ce sera indépendamment du temps, alors que lorsqu'on traite, <coughs> pardon, donc si vous tradez en tics euh, sur ProRealTime vous pouvez choisir le nombre de tics que vous souhaitez euh, visualiser. Moi je travaille essentiellement en 50 ticks et 100 tics, en 100 tics pour voir un petit peu euh, rapidement euh, l'évolution du marché et en 50 ticks pour choisir vraiment le point idéal pour rentrer euh, en position. Et ça va très vite. Hein, Lorsqu'on est sur le, sur le DAX, par exemple, en quelques secondes, souvent, on a terminé son trade et on arrive à gagner vraiment euh, des sommes importantes en très peu de temps. Alors vous pouvez choisir le mini DAX en CFD ou bien vous pouvez choisir les futurs à 25 euros le, le tick. Donc, euh, vous avez deux brokers. Qui sont utilisés par ProRealTime. Et vous pouvez y aller en toute confiance chez ces deux brokers. Et avec ma méthode de scalping, vous verrez que vous arriverez à comprendre très facilement comment vous pouvez tirer profit d'une plateforme comme cela et du trading antique. Donc sur ma version 3 du scalping, donc ma formation Scalping plus Ishimoku, vous, verrez donc, vous me verrez trader en trade donc réaliser des trades en live et vous verrez exactement quand je rentre dans la position, j'explique pourquoi je rentre dans la position, pourquoi je sors dans la position et comment on arrive ainsi à faire des trades gagnants. Donc tout ça est expliqué dans ma formation au Scalping, vous avez un lien ici au-dessus et sous la vidéo qui vous permettent donc d'acquérir cette méthode qui peut s'apprendre en très peu de temps. Donc, Contrairement à vous, moi j'ai mis 10 ans à, à trouver un peu moins de 10 ans, à trouver une, une bonne méthode, donc j'ai suivi pas mal de formations. Euh, il y en a beaucoup malheureusement qui n'étaient pas de qualité et qui étaient beaucoup plus chères que mes formations. Mais bon, on apprend euh, même euh, avec des, des mauvaises formations, on apprend euh, ce qu'il ne faut pas faire et on s'est fait une sélection parmi les bons coachs et les mauvais coachs en trading. <rire> donc euh, voilà, Donc euh, ces 10 ans de... D'expérience de, que je vous donne à travers euh, mes formations et vous apprendrez très rapidement euh, en 2-3 jours, vous aurez fait le tour de mes vidéos et vous pourrez déjà mettre en pratique euh, ma technique de scalping euh, en démo, donc sur un compte, soit en MT4, soit donc sur ProRealTime en TIC parce que les tics ne sont pas accessibles sur MT4. Ça vous permettra d'abord de vous entraîner en utilisant les indicateurs que j'utilise sur l'euro-dollar par exemple, euh, sur euh, MT4. Et puis vous pourrez passer sur ProRealTime pour trader en tick et vous verrez à ce moment-là que bon on arrive à un niveau euh, supérieur, on peut trader des sommes euh, importantes et faire euh, à ce moment-là, une fois que vous, avez vraiment, euh, que vous êtes vraiment à l'aise avec cette technique, et bien la quantité de gains que vous pourrez faire va dépendre essentiellement de la taille de vos positions Puisqu'on arrive à faire entre 95 et 100% de trades gagnants avec ma méthode, donc euh, on peut se permettre de prendre des, des positions assez lourdes lorsque la configuration est idéale. On sait qu'on a quasiment 100% de probabilité que le trade va partir dans le sens euh, dans lequel on va, et à ce moment-là, donc après quelques secondes, vous coupez votre position et vous engrangez 25, 50, 100, 200, euh, parfois 500 euros donc en, en très peu de temps. Donc c'est ça qui est intéressant avec le, le trading quantique, le trading sur ProRealTime. Et euh, bon tout, toutes ces étapes, vous pouvez y arriver petit à petit avec euh, ma formation au scalping qui vous expliquera comment y aller. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, mais en principe, euh, ça fait quand même quelques années que j'ai mis au point cette, euh, cette formation, je l'ai faite évoluer et je réponds théoriquement à toutes les questions que vous pourrez vous poser pour arriver à avoir rapidement de bons résultats. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui suivent des formations et puis ils me contactent, ils me disent « bon, je stagne, j'ai suivi la formation de telle personne, de telle personne, euh, j'ai été déçu, etc. » Et ben oui, c'est sûr que euh, bon, pour moi, c'est le scalping qui est la meilleure méthode de trading. Euh, J'ai suivi des formations en day trading et je peux vous assurer que ce n'est pas du tout évident de faire du day trading. Parfois, on peut garder des positions ouvertes en scalping une fois qu'on a sécurisé ses gains, mais euh, je peux vous assurer que vous aurez plus rapidement de bons résultats si vous arrivez à acquérir une bonne méthode de scalping. C'est ce que je vous souhaite et si je peux vous aider à arriver à cela, eh bien, ce sera un grand plaisir, une grande satisfaction pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, eh likez-la, partagez-la également, euh, vous en ferez profiter ainsi euh, d'autres personnes et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, eh profitez-en. Pour euh, cliquer ici en dessous, vous abonner, cliquez sur la petite cloche, ainsi hein, vous recevrez un avis lors de mes prochaines vidéos qui ne vont pas tarder. Voilà, je vais encore prendre quelques vues ici de La Laguna que je vous mettrai dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, au revoir. Go, no, go, no. no, no.